Bonjour à vous les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Eh bien, là nous allons voir le mois du Sagittaire, donc son mois anniversaire. Alors, très cher Sagittaire, bon anniversaire alors, euh, avant de commencer cette vidéo, mes amis, je voudrais vous remercier pour euh, vos visites sur euh, mon site, donc euh, le tarot des cinq soleils.com. Ça, je dis pour euh, les nouveaux qui, qui arrivent là sur cette vidéo. Et puis, euh, concernant mes vidéos, si vous voulez les recevoir, disons, assez rapidement, bah, abonnez-vous déjà. C'est gratuit et vous allez avoir automatiquement les notifications de rigueur sur votre page. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir donc les fameuses cartes euh, énergiques qui vont couvrir le, votre mois anniversaire, euh, cher euh, sage, sagittaire. Ah, L'homme sage sur terre, hein. quand il est merveilleux, le sagittaire, il est sage sur terre. C'est le plus sage quand il, est, quand il est sage. Voilà, parce c'était quand même un signe de feu, il ne faut quand même pas l'oublier. Et là, nous allons donc découvrir les premières cartes. J'ai mon... Ouh là là! Alors là, ça trépigne, ça trépigne dans la tête. Il y a des énergies folles qui arrivent, hein. beaucoup d'idées, beaucoup de, il y a, il y a beaucoup d'idées qui arrivent, hein, qui fusent de tous les côtés. Une envie, euh, une envie, disons, en plus, malgré tout, quand même, de se fixer, mais de se fixer à un but. Mais ça, c'est ça, c'est quelque chose, disons que qui était qui était déjà un petit peu, on va dire, dans l'air. Alors faites attention ici aux tornades, mes chers parce que vraiment, c'est très feu, feu, feu. Hein? Euh, donc là, on dirait qu'on vous a mis sur une fusée. Oh là là, envie de briller, envie d'aimer, envie d'être aimé. Ah, là par contre, il y a une question, disons, de flottement concernant euh, les sentiments, euh, concernant euh, une vie, euh, surtout la vie sentimentale. Euh, il va y avoir une forme de limitation, ou il y a eu peut-être une forme de limitation, disons, euh, euh, dans, dans le temps. Toujours est-il que, euh, point de vue, disons, mental, euh, vous avez vraiment, là, il y a une énergie, hein, je ne parle pas de vous personnellement, étant donné qu'il faut que je vous ai en consultation pour ça, euh, pour avoir, disons, des, des, des précisions. Mais là, je peux je peux voir qu'il y a un, un, une forme d'enfermement ou quelque chose qui a été enfermé pendant longtemps et qui ne cherche donc pour le moment qu'à surgir et à recommencer. à ah, ah là là, ah, donc... Euh Attention, il peut y avoir là, je vois les cartes disons extrêmes. Il peut y avoir une extré... il peut y avoir beaucoup, de... il peut en même temps y avoir beaucoup de colère, beaucoup de feu, beaucoup d'énervement là, euh... de puissance. Je veux dire, on dirait que vous avez, on... attendez voir. C on dirait qu'il y a eu un frein. Voilà, c'est ça. On dirait qu'il y a eu un frein, quelque part, hein, et que tout d'un coup, toutes les énergies se sont lâchées comme un, un, un, un, un galop, mais vraiment, c'est un galop de cheval. Là, On dirait qu'il n'y a plus personne qui tient les rênes, quelque part. Alors, mes chers euh, sagittaires, naturellement, il n'y a que vous qui pouvez tenir les, les rênes de votre vie, mais les énergies, elles arrivent en tous les cas, disons, dans votre mois d anniversaire, d'une façon tout à fait euh, pittoresque, hein, où euh, vous avez Envie euh, presque de rattraper tout le temps où euh, vous êtes, vous étiez par le temps ou par les obligations ou parce que des fois c'est tout simplement pas le moment où vous étiez tenu quelque part en, en, en bride, en, en laisse. Euh, certainement, disons il y a passé, il y, a, il y a certaines, il y a certains ralentissements. Ah, ah oui, et eh ben vous sortez en plus de ça, bien sûr. Et vous allez avoir envie vraiment d'être beau, d'être belle, de paraître et de vous exposer, disons, à la vue publique et de reprendre tout à fait, disons, l'autorité sur votre vie. Alors il n'y a pas, il faut pas naturellement. Je vous conseillerais de ne pas avoir un côté euh, trop pop autoritaire, hein, dans le sens où goûter à cette nouvelle liberté, ce vent de liberté que semble vous donner, donc vous apporter la vie, mais sans mettre le feu. Parce qu'il y a énormément de changements qui vont arriver, avec beaucoup d'éléments feu et air. Donc vous imaginez à quel point, disons, ça peut faire... Euh, des, bah, des, des, des feux de camp, ça, tout simplement, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de feux. Alors, là, la petite carte, <rire> effectivement, qui vous retenait, c'est que euh, le mois, euh, je pense, précédant votre anniversaire, qui est représenté donc par le Scorpion. Vous voyez, vous êtes sorti avant. Euh, quelque part, vous avez déjà préparé votre sortie. Ou vous avez déjà eu certainement eu vent euh, de ce, peut-être de ce, peut ce ras-le-bol, ou tout simplement, disons, de cette opportunité de, de sortie. Voilà. Euh, les deux vont avec. Hein. C'est souvent les deux qui vont avec. Hein. Vous avez vu, hein, vous avez eu un éclairage peut-être nouveau, naturellement, un éclairage nouveau sur votre vie, un, la vie qui vous est peut-être un signe, mais ce n'était pas encore le moment, disons, de faire ça. Alors, attention à l'exaltation, attention à trop d'enthousiasme pour le moment, parce que vous avez des choses très motivantes, des courants très motivants qui arrivent euh, chez vous. Et naturellement, il y a un côté euh, très, pour les personnes naturellement, euh, je, je veux dire en couple, euh, très... Euh, comment vous dire ça usez, usez, usez beaucoup de votre charme je veux dire euh, et, et de votre amour justement développez le en couple parce que c'est vous allez être certainement euh, très complimenté vous allez être attractif et donc c'est vrai que euh, bon ben les tentations peuvent arriver et là je vous dis tout de suite euh, au vu du jeu on vous le pardonnerait pas voilà c'est un c'est un mois où vous devez quelque part les énergies arrivent sur vous en étant extrêmement euh, droit profitez des bonnes énergies pour les placer très correctement là où il faut les placer voilà, ne brûlez pas les cartes qui sont dans vos mains parce qu'elles sont tout à fait magnifiques alors mes chers sagittaires donc j'espère que cette vidéo vous a plu euh, naturellement si vous voulez venir me retrouver pour une consultation personnelle et eh bien c'est facile euh, venez me voir sur mon site euh, le tarot donc des 5 soleils.com euh, je vous souhaite une excellente un excellent mois et je vous dis donc à, à bientôt pour mes prochaines vidéos au revoir mes chers ch sagittaires au revoir